Et bonjour à tous, bienvenue dans Death Note saison 4, avec de nouveaux rôles, euh, un changement de tous les rôles qui existent jusqu'à présent, notamment pour l'équilibrage. Bon, je vais commencer par rappeler à peu près de comment fonctionne le scénario, Ouais, c'est ça Non, c'est la baguette. Ah, baguette, pour baguette. <rire> Gap, on est d'accord que... Euh, tu me tues pas Bah, si tu veux, on reste ensemble. Ok. Vu, vu, vu, vu ce que t'as fait ah, dans FDPUHG que j'avais pas vu, bah, je ah, pense que je peux te faire confiance. Eh, Moi, je trouve que Gap, c'est un mauvais euh, youtuber quand même, et... Euh, je propose qu'on le tue, genre dès l'épisode 2, ça te va je dis pas ça, parce qu'il est juste euh à côté de nous. Euh... Non, ils sont pas là, ils sont pas là Bonjour à tous, on est parti pour euh, l'épisode 2 de FDP. Non, de Destat UHC. Faut savoir que la game est hostée par euh, Stéré. Non, non, non, parce que la team. Non, non, non, F gars, faudrait quand même. La, la team premier degré, elle va nous sauter à la gueule. Dans cet épisode, mesdames et messieurs, on va avoir les rôles. Ah oui, pardon, du coup, le mot du jour. Attendez, le mot du jour, j'ai un mot intéressant. Le mot du jour, c'est. Attention, et vous devez l'écrire avec le bon orthographe dans, le, dans les commentaires. Je vous donne la définition aussi du mot, attention. Le mot du jour, c'est... Prurie Prurie Qu'est-ce qu'un prurie C'est une sensation naissant de la peau entraînant une envie de se gratter. Comme un, quand, quand il y a un moustique... Euh... Voilà, C'est un prurie, voilà. Ou une prurie. Ou une prairie. Je ne sais plus. Ah, ouais. du coup t'as les potes T'as les potes, Matox non. non. Je sais que t'as les potes. <médicte> <médicte> ouais. Dans <médicte> 8 minutes nous posséderons notre rôle. Je ne suis pas fou de faire. Tristesse. Moi aussi. C'était le pire, le, le pire des du monde, mec. D'accord. Je, je te fais, confiance, mais c'est bien parce que c'est toi. Hein. Matox, vraiment dans les yeux. Écoute, attends, attends, tu peux pas, tu peux pas, y a un, débloc. a un déblock. Y a un mec chiant là. Tu mens je Regarde, en full zoom. Bien vas y Non, je suis à poil. genre vraiment, j'ai rien. Ok, je te saute. Ah, oh, je peux pas. <rire> J'ai le briquet si tu veux. Non, <rire> hey, mais brûle pas Mais il est fou, il a voulu me brûler J'ai <rire> pas de sodo J'ai <rire> pas de sodo en plus non, mais... non, non Arrête, coup, arrête euh... Il est violent <rire> J'ai fait un petit passage en, en mode speedrun, mais ça va pas, me pas très bien possible, Ah, Gep, il va faire cavalier seul ou pas Ah, ah c'est hein. un moyen, il y a un moyen. Bon, de quoi gap, il, a, il, il aime bien. faire cavalier seul. Mais le problème de Gap, attendez on va le donner un petit peu le problème C'est qu'il va faire Cavalier sel et du coup l'épisode il va faire des épisodes de 2 minutes Et du coup ça va être chiant et du coup... Bref pardon, <rire> c'est faux, je l'aime bien, je l'adore Je ai trop méchant quoi Je l'adore, ai non mais il sait que je l'adore Enfin des fois quoi, genre Oh diamant Oh oui, il a on a l'enchant c'est bon Bichard tu deviens à, à, à gauche ou à droite A gauche Ok, attends deux seconde, secondes deux secondes deux secondes deux secondes 2 secondes seconde. Mais en fait, Astro il est chiant il faut le make cave Je veux pas te cave, je vais à gauche tu mens, tu mentes oh. <rire> <rire> oh oh <rire> J'aime pas Bichard? Mais toi? Oh, du... <rire> <rire> J'en ai Il me saoule, il me saoule. J'ai l'enchante, les mecs, si vous voulez. Oh non! non. J'ai l'enchante. Il a l'enchante. NON! Mais non! Il... <rire> il va nous tuer tous les deux, mec. Non! <rire> Yes, y'a yes, yes, yes, yes, yes, yes rien c'est fou Le chef va de faire foutre, je t'aime pas Je l'étesse mec Non mais j'ai pas de fer gros C'est si chaud Oh vous parlez oh trop là Heureusement que t'as parce que j'en ai Non on a mec Ah mec trop bien Eh, t'as fait la pêche, par le feu ou pas Non Ok je l'ai fais C'est bon c'est fait Est-ce que Malfa t'as un seau d'eau Euh j'ai un seau T'as pas de l'eau Non parce que t'as les... pose là, je fais une source infinie puis je la prends Allez hop On m'a pas Wouah comment il a dit qu'il allait te voler ta source d'eau Il serait pas du fer Eh les viewers si je meurs à l'épisode 3 ou 2 Vous avez tous dislike celui qui m'a tué Il est mec Ouais ah, c'est vrai. Ouais j'avoue, en vrai c'est nul putain. Il faut être 8 à 10 dislike, vous êtes nuls, vous êtes chiant, prenez moi l'inverse Biffard tu vas te calmer putain Pardon, pardon, je me suis pas peu emporté. Voilà on est ouais, à 40-550. Mais balance l'écho comme ça on va sur Trimac mais non, c'est bon. C'est bon Ah Merci Zerator pour le J'ai dit fou faire avant les rôles. même mon stuff il nous dépomme au moins Je J'avoue <rire> <rire> What's et messieurs, moment de suspense là maintenant, dans 4 minutes, on a les rôles. Enfin, 3 minutes et 20 secondes, enfin 15 secondes. On a secondes. pas eu le temps de se maquiller quoi. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte 1 si minute dirai, 30 secondes. une 1 minute 30 secondes et on va savoir si on gagne 1 million d'abonnés pendant ce RR ou rien. Si <rire> t'es méchant jaloux, normalement, tu t'es gentil me copier. Ouais. Vas-y, je sais même pas c'est quoi les règles. Bah, parce que de base, je suis tout le temps enquêteur. Je suis tout le temps... C'est vrai que, -ce es que enquêteur mais enquêteur il y a plusieurs façons d'être enquêteur On peut hein mettre les plus 4 ou pas Ouais hein maintenant ouais Ouais parce que du coup j'ai pas, pas, révi donc, pas Kira, résumé le scénario mais, mais Kira, je vous aurais fait une voix off hein je un sais un Kira, un Chini, un Melo, un Nir <rire> et deux enquêteurs C'est ça Ouais c'est presque un Kira, ça Chini, un Mello On est 8 et enquêteurs. Ouais donc un Kira, un Chini, un Nir, un Melo et deux enquêteurs d'accord ok 3. Et deux, deux enquêteurs qui ont des trucs random j'imagine On est 3 enquêteurs 3 enquêteurs trois enquêteurs Ah on est 7 pas mal Oui désolé désolé, ah oui on est 7 ça Attention, annonce des rôles dans 30 secondes mesdames et messieurs, 30 secondes. Vas-y moi, je me mute sinon vous allez savoir que je suis un AP moche. Ouais, moi aussi je vais mute. Non, on va bah, tous se mute, ça va être bien. <rire> Et on se démute plus jusqu'à la fin du record. Non, déco déco déco. <rire> hey, pourquoi bien tu déco Pourquoi bien tu déco euh, euh, putain, balcon, mais tu déco. je pas mon rôle après. Vas-y, pourquoi bien Pourquoi bien vite, joue joue joue 5, 5 1, 2, 1 3, 2. 2 3 2 <rire> Déco déco déco. <rire> <rire> déco <rire> déco déco. <rire> <rire> Mesdames et messieurs, voici en exclusivité le moment que vous attendez tous. Vous avez cliqué pour ça, vous avez rejoint pour ça, vous avez même pas regardé le début de la vidéo que vous êtes venu ici. Cinq rôles se proposent à nous. Enquêteur, Kira, Melo, Ni et Shinigami. Lequel de ces rôles m'est destiné Lequel de ces rôles vais-je jouer Je me suis entraîné pendant des années, des années, à faire des destots V3, à me préparer pour ce RR. Toute l'année, j'ai eu un rôle en particulier, mesdames et messieurs. Un rôle qui m'a valu moult vidéos. Mesdames et messieurs, en exclusivité mondiale, je vous présente mon rôle Oh Déco Déco <rire> Et comme si c'était une prophétie, je suis... Shinigami. Putain. Euh, ça va ça. Oh là là, c'est si drôle Bon, salut les viewers. Les, les J'espère que vous allez bien. On a un putain de rôle, sa mère. Oh yes Un putain de rôle, les gens. Ça vous rappelle pas des choses bête Shinigami ever Vas-y, vas-y, fais-le dans ma faille, couchons. Bah vas-y hein, go mm -mm. te SAUTE <rire> La vie de ma mère Intervalle combien je saute dans la lave Euh, vas-y, intervalle combien tu saute dans la lave Euh, vas-y, on fait un petit, un petit 15. Ok, 1, 2, 3, 8. 8. Oh la vie de ma mère Attends, <rire> attends, attends, je me fais un saut et après je saute dans la lave. Tête de ma mère je suis dans la lave. <rire> Et je te promets je me fais un saut d'eau, attends je vais sauter dans la lave hein. mais Non mais genre <rire> Attends mais je me fais un saut d'eau, je te promets je suis dans la vas -y, vas -y. Eh, voir, sauter dans la lave Vas-y vas-y Eh vous voulez voir Fatou sauter dans la lave Mais genre je saute ou juste je marche dedans Vas-y marche dedans, genre... je veux pas, tu... pas que tu meurs, marche dedans Genre juste je marche dedans là tu vois Genre, bah prends, prends un saut de lave <rire> C'est bon, c'est bon, c'est bon. ça va, ça va j'ai perdu, as perdu peur, combien ça ça T'as perdu ça va, combien ça va. De deux, de 2 de Ok ça va, ça va Non fais pas genre tu vois ma vie là, ça y est toi non, mais je savais que t'avais perdu 2 parce que j'ai un rôle qui me permet de le savoir, tu sais. Ouais, Nier quoi. Exactement. Attends, il faut. Astro Est-ce que je peux avoir l'enchante s'il te plaît peux avoir l'enchante s'il te plaît On veut l'enchante. C'est pas mon problème, on veut l'enchante. En fait, nous on s'en fout, on veut juste l'enchante en fait. Ah ouais mec. Attends, je. Mec, j'y ai pas pensé aussi. Faut vraiment y penser à ce genre de choses. De quoi Tiens, mec. Bah ouais. Bah ouais, logique.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 Hmm. Bon bah écoutez euh... Souvenez-vous aussi de mon Kira Malfanax. Le Kira a la possibilité de proposer un pacte avec le Shinigami Mon but alors Est de pactiser au sens propre du terme avec le Kira Afin de convenir à une stratégie pour exterminer toutes nos teams Ah putain J'ai R On alors en ou pas du tout Mais C'est qui l'enchante Je sais pas, t'as un panneau Ouais, enfin, un craft glue quoi. Une erreur vient d'être commise par Malfanax. Et si on nous écoutait Et si quelqu'un était derrière nous Me demander un panneau à ce stade là du jeu C'est beaucoup trop risqué. Euh, regarde. Non. Pourquoi En acceptant le pacte, je fais perdre trois coeurs définitifs à Malfanax. En échange, il peut voir la vie des autres joueurs et voir les réels morts dans le chat. Je lui ai aussi demandé de me Kira afin qu'on passe tous les deux pour des personnes innocentes. L'objectif étant que l'un des deux doit se faire passer pour la victime du Kira. Ainsi, les autres joueurs pourront avoir confiance en lui. Et s'il affirme de la même manière que je suis innocent, on pourra tous les deux passer pour des personnes safe. Pff, bon bah deux minutes avant la fin de l'épisode les gens et on va se retrouver bientôt pour euh, l'épisode 3. <rire> J'ai plus de pioche Moi aussi, t'as du diamant, pas de guillage enchante C'est Astro je crois. Pour le coup, je laisse Smalfanax porter le chapeau. En effet, mon manque cruel de heal m'empêche d'endosser ce rôle. Une minute avant la fin de l'épisode les gens. On va pouvoir se retrouver pour l'épisode 3, il y aura un nouveau mot euh, assez spécial. Euh... 3 et j'aurai un nouveau mot à vous, à, à vous donner. Bientôt l'épisode, ouais. J'ai donné quoi comme mot, déjà Bien. Mmh. Bientôt, allez, faire Autant dire que maintenant, si quelqu'un nous écoute, il peut directement comprendre que nous sommes complices. Que faire Partir ou tenter le pari Je n'ai pas le rôle le plus facile à jouer. En effet, le Shinigami a perdu sa résistance. Pour la récupérer, il faut qu'il soit révélé. Et nous sommes aussi en RR. Je ne peux pas me permettre de faire un gros carnage. Il va falloir que j'attende tant bien que mal que Malfanax agisse. Ou qui sait Peut-être le mélo. Beaucoup de questions restent en suspens. Est-ce que quelqu'un a commencé une enquête sur moi Est-ce que notre conversation avec Malfanax a été écoutée Notre stratégie va-t-elle marcher La suite, mesdames et messieurs, dans deux jours, au prochain épisode de Desktop UHC Saison 4. Bonne journée à vous, mes chers compatriotes.